Bon. Et bien à tous les amis, Aujourd'hui, on, on se retrouve sur stick Stickman Hop Hero 2. Alors oui, euh, le squelette c'était qui Bah c'était moi. En fait, c'est mon skin à moi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ce jeu. Enfin, la fois, j'ai fait le premier. Maintenant, on fait le deuxième. Bon on va peut-être faire la... pratiquement la même chose qu'on a fait dans le premier sauf que je m'amusais à shooter dans tout ce que je voulais euh, dans le premier. Bon, et là on va faire un peu différemment, un peu ce qu'on veut. On va un peu conduire aussi, donc on dit, est... enfin, on va conduire des voitures. Euh, ouais tiens, euh, en conduisant des voitures, je vais chercher des Attends, je vais faire le bordel maintenant. Donc euh, Je crois que le camion ça roule plus vite qu'une voiture. Donc euh, voilà. Euh... Ouh, euh, je fais des zigzags pour esquiver tout ce que je pourrais croiser. De euh, je pourrais pas trouver une voiture, s'il vous plaît, une voiture plus rapide. Je vais frôler, j'ai bien un bon dieu. Bref. Après la verte, on peut l'exploser. Je, je le sors le mec. Hein, et je shoot dans la voiture. Ah non, j'ai vais me buter. Qu'est-ce qu'il y a à se faire foutre Tiens, je vais Oh, il est pas mort. D'ailleurs, hein. Il je l'ai ah, fait pour produire, je ne l'ai pas. Je pas si je prends. ce sera sa faute. Voilà, c'est bon. En plus, je n'ai même pas eu les flics. On le tue. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Je l'ai tué, mais. C'est quoi ça C'est pas une mission aussi Ah, bah, ça, c'est une mission. Ok. on va le faire et les musiques sont sûrement sous coupurette Je les éteins Il y a un flic juste à côté J'ai un J'ai un flic qui me chercher Là, il va me chercher Lui là j'ai fait esprit Bon Ah oui pardon Eh hey mec tu veux... tu veux conduire pour du flic Mais t'en as un cul. Qu'est-ce qu'il fait Ma voiture il est chiant. Oh bah il est mort. Rappel <rire> ah, tu mort, c'est pas Et arrêtez de me couper. Je sûr que c'est sous-coupir comme si c'est même mon père. On vais pendant 10 minutes comme ça. en train de défoncer des poteaux. Mais laissez-moi tranquille. Moi, je suis en train bouger ma voiture, je suis là. Ouais. Mais wesh ouais, la voiture s'est garée toute seule. C'est pourquoi il y a des lags je sais pas penser, ce parce que je joue ici Oh pardon, oh, pardon, excusez-moi. Putain mais... Ma voiture elle est déjà en train de fumer alors que hum... Attendez. un de paix. Mais... C'est bon, je suis de retour, je vais faire vite fait. Un peu revoué euh, ouais, non, mais vraiment, c'était vraiment vite fait comme coupure, c'était vraiment très important. Ouais, parce que oui, j'ai fait des choses importantes dans ma vie. Wouah, wouah, j'ai roulé dans le mur. <rire> euh, 50 mètres. Oh non, je dois aller où là du mais, mid. Mais, bah voilà, je connais pas l'anglais. <rire> bah quoi <rire> Tu veux ce que je te le dise Comment Dans un autre terme peut-être J'ai sûrement une pub là. Mais fais-moi rêver, bâtard. <rire> bon, euh, je dois aller où là maintenant Oh J'ai choué parce que j'ai écrasé le mec Oh, bah bon, donc non. Mais ouais, je, je fais des soins à cause des motards. Mais à cause des motos, n'importe quoi. Mais j'ai monté ça, ah, une QUOI J'ai juste sauté dans ma voiture Mais qu'est-ce que tu veux toi, déjà voilà. Allez, sors ta voiture Mais wesh oui, C'est comme si j'avais si rien fait bah ouais, pourquoi t'es es sur ce top? Ta... J'ai envie de te buter, viens! Je, te f... je vais te suicider! Mais ça sert à quoi faire des roulades, wesh? N'importe quoi là, faut, faut arrêter! C'est ça, il fait des roulades pour m'esquiver, mais je l'ai touché quand même! On va vendre des McDo! What? Non, pas ce qu'on fait, on va vendre des hamburgers! Maison, on va pas mettre des wow ouais, ouais, ouais, c'est quoi ce camion wesh? <rire> ce camion wesh, <rire> comment j'ai parlé? Oh, on a 20 minutes, c'est bien mm -hmm, ce jeu parce que ça fait déjà un petit peu de minutes. De... Oh, monsieur, oh, ouais, y a plus de monsieur. Oh putain, <rire> il m'a vu le tuer. Il a dit, oh là, toi, toi, toi, toi, t'es un dangereux. Ouais, j'ai refusé à pompe dans ma main. Quoi? Mais tu compris? J'ai donné... Wouhou Ah non, j'ai gueulé Allez, tous en la mer <rire> Ah non, ils sont encore là Il y a combien une voiture de voitures de flics, au fait Mais arrête, là Il m'a fait retourner le bâtard Oh, il y a eu peur... Euh... Mais les bouge, les bouches Allez, au revoir <rire> Vous êtes cons, là. Hein. Vous me sentez cons, là, maintenant Merde. Mais c'est pas possible les flics sérieux. Merde, c'est pas un flic. Non. Non Le flic il a, il a osé écraser une dame Oh. oh la vitesse que je vois Euh, prends, prends là. pas le drôle. J'ai pas voulu dire ça, je l'assure. Oh oui, les sauts que je fais. Pardon. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, wow. C'est quoi, ça, mon monsieur? Boum! <rire> Les trucs. Bing. Bingambel, bingambel. Bing, bing. Oh non, pas toi. Je oh. J'ai arrêté de faire ça, là. Waouh, waouh, waouh, il y a dix voitures du flic à mon cul. C'est normal, ça? Je sais pas, mais moi, euh... Oh lolo, lolo, lolo, là lolo, là là là là là là là là là lolo, là là là là lolo, là là là là là là là des cool, bon maintenant on va faire un truc que j'adore toujours dans ce jeu c'est de éliminer tous les flics que je croise. donc c'est que en fait j'aimais bien conduire mais là on va rigoler avec eux oh, dégage toi, déjà <rire> par un coup de pied il s'est fait renverser voilà je savais que hey, exploser chez pas oh, merde pas tout pour aller, flic! Viens me tuer! Bon, au moins c'est moi qui m'y tue! Non, dégage-toi! Ouais, j'ai tiré pour qu'un flic se ramène! You! Mais viens là, le flic de merde! 2002! Viens là, t'es coincé! Oh, pardon! Oh, j'ai bot! What? Ah oui, c'est vrai, je peux monter dans les mains. Oh, la raclée qui vient se le prendre. Euh. Hop là la Oh Bon, il y a des flics qui vont arriver, ne hein. vous inquiétez pas, ça va être le bon bordel, comme on aime. Oh putain J'ai fait les deux choses que je préfère dans cette vidéo, genre conduire comme un croc. Ouf Et ensuite. Oh j'ai essayé de faire une mission mais.. J'ai raté la donc. Je tiendrai les poteaux pour que ça se casse la gueule. Hey il <rire> m'a avec un lance-roquette. Oh putain, ça me toif. C'est pas bien monsieur. Oh j'ai carbonisé de monsieur Alors, ce que je vais gagner à la roulette Il m'a. il m'a coupé dans ma handle. Oh putain, toute la thune. Oh j'ai gagné du 10 mi... thunes Euh, ouais, euh. elles sont. Oh, oh mon camion quoi c'est la Ce camion là est fait. C'était chelou. <rire> C'était ch... grave, je là. Il n'y a plus d'ambulance. Oh, tu dégages. Oh la moto elle est où Elle est là-bas. Ah des voitures du flic J'aime pas quand ils font ça, mais c'est bon. Parce que. <rire> Putain. Mais putain, il a refait! Ouais, c'est ça, barre-toi dans l'eau! Ah, il a eu peur! <rire> il s'est dit, oh non! Il plus de balles! Ah si c'est bon, j'ai redéballé. Oh, ah, il s'est dit, oh non, non, non, tu mourras pas comme ça. C'est sûr. Voilà. <rire> c'est sûr. Oh, le monsieur jaune, le monsieur Simpson. Ouais, ouais. Au revoir. Ah ouais. <rire> c'est Simpson. Hop là Deuxième hmm, mot Oui On va jouer un peu avec les flics Tout ce que tu veux c'est bien faire ce point Alors, le poteau, c'était pas euh, fait exprès pour le faire tomber. Mm. Je voulais juste exposer un monsieur. Et on va juste prendre un fusil à pompe on tuer les gens. Oui, ouais, on met des grosses flics Non, on est juste dérangé en fait. Ah oui, attends, je vais juste vous montrer un flingue en fait. Voilà, à la place du fusil, à pompe. Oui, oui. Voilà, j'ai un flingue qui fait danser les gens. Même les voitures. C'est qui qui ne veut pas danser. Et quelle danse tu fais, là. Quelle ouais, <rire> une... danse. Ouais, c'est une <rire> petite <rire> danse. Voilà, donc c'est cette... Ouais, les de qu'est-ce qu'il veut aussi What il est passé au dessus Je suis passé sur sa tête oh non il est écouté oh, on est écouté un truc oh oh regarde on va après je te donne un peu de choses à pompe. lui aussi là bas il danse il est je vais pas crever à cause de toi. Hein. <rire> Il est mort, hein. C'est ça, quoi <rire> Fallait courir plus vite. <rire> voilà, c'est juste ça. Oh ouais, katana. Oh, c'est ça, sort. Je te ton... Je te tuer avec un katana. Voilà. C'est quoi ça? Oh, c'est l'arme ultime des policiers, c'est. Ah, l'hélicoptère. Voilà. Ok. <rire> Même si c'est euh, la voiture préférée des gens parce que qu'à je suis là-bas, hein. je voulais pas tirer là. Bien sûr, je là, -bas, là -bas, hein. Pour que lui qui s'échappe, oui, oh, t'inquiète. Gueule... Ah, bon. Voilà. Mais je ne sais pas de tirer. De, bon, attends, attends, attends, attends. On pèse pompe. Et on tire sur ce gars. Voilà. C'est rigolé. Oui, je suis un squelette. Hein. Oui, depuis tout à l'heure, oui, non mais vous le voyez depuis tout à l'heure. Wesh, ils ont des mitraillettes maintenant, pour m'éliminer. Et, ils se disent, oh putain, il est trop forts. Même les civils, ils nous aident comme ils peuvent, mais ils se sont explosés à la fin. Mais un hélicoptère, c'est dans les airs, c'est pas dans le sol. C'est pas dans les airs, hein. Oui je suis pas mort. Attention. Attention. Ouais, ouais on a essayé de faire une mission mais j'ai échoué parce que j'ai pas vu déjà. J'avais savais que où il aussi, euh, vous êtes pas oui. Je détruis des pas. Non. Merde, je suis mort Bon bah tant pis. You dead. Non sans deck Moi, voilà, je me rends poser là <rire> Ouais, à la fin, je fais ça, mais je sais pas. Mais je suis mort, bande de tout. m'appelle Je suis dead. Non, non, bien dit jusqu'à minuit. Euh, toi, bah oui, on va jouer à ça jusqu'à minuit. Bah oui. Mais je viens te raccrocher, tu vas pas rappeler, wesh. Bon, j'ai volé une voiture d'ambulance, vous inquiétez pas, mon boulot c'est de vous soigner, donc. Bon, une fois je vais bien, vous soigner. Ou pas. Ouais, euh... non, il y a que ça en radio oui. Ouais je regarde pas la route hein. j'essaie je, je, oh, de changer. Ouais, il y a un petit mini jeu là. T'es sérieux t'es arrêté là ou tu. Oui je me balade avec un katana. N'inquiète pas. Donc là il y a un mini mini jeu. Je suis trop fort ce truc. C'est pas vrai. En gros, faut pas toucher le violet. Sinon, le truc, il va être bien. Faut pas tricher, t'as coup pour en violet. Je vais le faire en 3 secondes. Je l'ai fait en 3 secondes, mon gars Eh ouais Qu'est-ce que tu vas faire Je l'ai fait en 3 secondes Ouh oh, une nouvelle décoration sur mon camion là Bon non, euh, à part des quelques pâteaux pas d'eau pardon détruits bon bah c'est pas grave on s'en fiche limite on s'en bat les voilà ouais, pas de musique donc je peux le laisser mais en fait non c'est chiant plus que chose donc on reconduit comme un carré parce que la fois ça a pas marché et je veux voir des trucs des petits machins il crasse personne je sais pas où il a trouvé mais on va voir ça. Je parle de quelqu'un d'autre. Euh... Non mais il roule bien, non euh... Ah la base militaire C'est là où je suis rentré tout à l'heure. L'idée.. Oula, le, le petit frise qui m'a fait foncer dans le mur. Je vous assure c'est pas moi. Bon. Pour l'instant, j'ai pas écrasé, je suis un un là. On va éviter vers des conneries à côté du flic. Ouais Comment j'ai roulé C'est quoi ça oh, Le truc à essence Non, oh, c'est encore le truc là. J'ai réussi à 3 secondes. Oh putain, c'est plus en plus dur. Et avec moins de temps. Oh, je vois pas. Je vais essayer de changer Hop. Ah ouais voilà, sous deux. Attends, j'ai pas gagné d'argent, c'est pas rien, ce truc. Voilà. C'est des petits mini-jeux pour gagner un petit peu d'argent, ouais. C'est sympa. Après euh, je vais l'intérêt. Ah c'est beaucoup d'intérêt. Alors non, c'est pas ce que vous croyez, euh. j'ai pas tué. Je suis un ambulancier, vous croyez capable de tuer des gens Oh putain. Par contre vous les taré, ça mais oui. et tuer des gens en oh, franchement je me demande qu'est-ce que c'est que ça. ça et pour et pour la fin de la vidéo on rentre dans un bâtiment ah voilà c'est ça que donc je voulais voir donc on rentre dans ce bâtiment là et euh. on fait des trucs Big Boss D'accord Et là Zombie vague a un de zombie je, donné... voilà. euh, euh, je vais prendre Voilà Donc je vous l'ai dit Vague 1 Alors je vais peut-être prendre mon fils à pompe Parce que si je m'explose moi-même okay. Avec de zombies Attends, je vais peut-être prendre ça parce que ça te voilà, on peut faire des petits trucs comme ça. Assez marrant. Euh... Voilà, je les ai regrettés. Ils ont tous regretté. je peux me mettre là-haut. Sérieusement. Je peux pas monter sur là. Je me sens sur la large Bien, je suis auto -trayeur. Comme ça. Oh, Laissez-moi tranquille, wesh Putain. On sait rien là, me voilà. Il y a combien de là Je moi-même. Oh la tête! Elles me tous un peu hein! Tant. Je vais utiliser mon katana! Ils des trucs de lave! Pense... Non, non, non, non, non, non, il va pas dedans! Non, oh, je meurs pas! Ah, si je meurs carrément! il crame! Enfin, moi aussi je crame hein! Enfin... Non, mais laissez-moi remonter mon bouche Voilà, donc c'était pour la fin de la vidéo Ok, okay. nickel Ok, je vais tourner la roue Ok, donc là j'ai fait Big Boss Mais j'utilise beaucoup d'argent Mais bon, voilà euh, boss. Non, non, non Je voulais que tu y restes Oh le gros mmh. ouais, il est bien gros là il faut rater va chez wow. Ok c'est bon Le cheat là <rire> je suis bien là enfin si je tirait pas j'ai vraiment tranquille <rire> non, mais il est juste en dessous de moi le bâtard en fait Euh ouais donc ça sert à se mettre là Ouais, je vais monter. Il m'a écrasé, wesh. Mais il C'est chiant. Je tirer dans la tête. Le mieux, c'est de lancer une lance-roquette. Une roquette de ouf. Ouais, est encore vivant. Euh, ouais, le mien, c'est de lancer une roquette dans la gueule. Franchement, c'est la meilleure solution pour. Non, je ne pas rester très près de lui. Attends tous mes moyens pour le vaincre. Et, sauf euh, que je vais prendre un coup. Un coup. Quant à mer. On va se cacher là. Parce que de loin, il s'affrôge de près. Là, visé de près, bien sûr, il s'affrôge de près. On laisse tranquille. tronc. Je peux lui donner un coup de pied. ça a fait des dégâts, quoi. Ça, ça, ça, oui. euh, un katana. Je vais le battre avec un katana, je peux le dire. Ouais, t'as vu là. pente Je ne sais perdre rien du tout. Bon bah, je vais mourir à lui tout Ouais, mais ça, je ne sais pas. Mais oui, je laisse pas me tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Scobo. On a fait une partie où on fait une quête, une partie où on fait le bordel, et une partie où on conduit comme un taré. On fait le bordel et longtemps, donc voilà. On va se suicider. Non, j'y Donc On va s'attendre à regarder cette vidéo de ce coup. Pour très bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau jeu assez chelou. Donc, ciao les amis.